Euh, après ce premier temps euh, de discussion autour du, du film documentaire Les Sentinelles, et un apéro bien mérité, euh, on va continuer euh, comme prévu d'échanger euh, autour du dernier livre euh, d'Annie, donc, euh, Politiques assassines et lutte pour la santé au travail, euh, que vous voyez là. Euh, C'est un livre d'entretien dans lequel tu reviens sur euh, ta trajectoire de recherche et. Euh, les combats nombreux pour la santé euh, au travail et la santé environnementale, et de manière plus large, la santé publique que tu as pu euh, mener avec euh, des collègues, des camarades, des travailleurs et des travailleuses. Euh, on a vu quelques euh, situations, euh, okay. quelques-unes de ces luttes et de ces mobilisations dans le film, mais elles n'y sont pas toutes, évidemment. Alors, je les c'est un livre d'entretien, certes, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est pas une nostalgie faite livre. C'est au contraire, et malheureusement, un livre d'une grande actualité, d'une actualité brûlante. Cette actualité brûlante, c'est par exemple celle des suites sanitaires de l'usine de Lubrizol, c'est aussi celle des suites sanitaires de l'incendie de Notre-Dame, et puis c'est aussi clairement celle du quotidien de milliers d'hommes et de femmes, surtout toutes femmes, notamment euh, pour les métiers du nettoyage, et puis évidemment, j'en oublie. Alors, on va revenir sur, sur ces questions un, un peu plus tard, et peut-être ce qu'on peut commencer par dire, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui aux prises euh, dans le monde du travail euh, avec deux grandes épidémies hein, sur les lieux de travail. Euh, la Covid-19, évidemment, ça, ça n'aura échappé à personne, et avec euh, une véritable épidémie de cancer, vous, vous verrez que le... Sous titre du livre, c'est « Covid-19, cancer, cancer professionnel et accident industriel ». Donc, une véritable épidémie de cancer. Et là, je pense qu'il faut quand même prendre le temps de préciser un peu ce dont on parle et de partir des faits. Aujourd'hui, le cancer… Alors, il y a un petit extrait dans le film qu'on a vu tout à l'heure, qui est probablement tourné en 2015, où tu dis on est à 350 000, 355 000 cas par an, 355 000 nouveaux cas de cancer par an. Euh, on a franchi le seuil des 400 000 nouveaux cas par an. Euh, parmi eux, on estime qu'entre 16 000 et 35 000, donc vous voyez déjà la précision de l'estimation, entre 16 000 et 35 000 de ces nouveaux cas annuels euh, sont des cancers professionnels. Et euh, cette estimation, pour des raisons qu'on ne va pas développer longuement, mais qui, grosso modo, c'est lié au mode de calcul, sont déjà des estimations qui sont des estimations vraiment planchées. Euh, donc on a entre 16 et 35 000 nouveaux cas de cancer euh, professionnel par an, et s'ils étaient investigués correctement et s'ils n'étaient pas très largement invisibles socialement, on n'aurait probablement pas ces chiffres-là. Euh, et depuis 20 ans, à peu près, on a environ 1 à 1 reconnaissances euh, en maladie professionnelle par an. Donc, euh, si vous faites le calcul rapidement, 1800, c'est le pic atteint en 2017. Hein, mais est... Et du coup, si vous faites le calcul rapidement, ça veut dire qu'avec 35 000 cas par an, euh, encore une fois, qui est plutôt une, une, une estimation planchée, très basse, euh, très basse Voilà, euh, vous êtes autour de 5% de reconnaissance, donc avec le dispositif tel qu'il fonctionne aujourd'hui, 5% euh, des cas reconnus. Et petite précision qui s'impose quand même, euh, dans ces 5% de cas reconnus, 87% des cas sont des cas de reconnaissance sur le, des cancers bronchopulmonaires euh, ou des cancers qui sont liés de manière euh, directe à l'amiante. Voilà. Euh, donc, à rebours des discours qui sont discours très irénique et enthousiaste qui frôle le scientisme et qui se construisent sur et autour des nouvelles thérapeutiques du cancer, notamment sur les progrès jumelés de la génomique et du traitement des données de masse, qui nous disent qu'on va arriver à une victoire prochaine contre le cancer, euh, ce qu'on peut rappeler ce soir, c'est que d'une certaine manière, comme un pompier pyromane, le monde du travail, en tout cas ceux qui exercent le pouvoir dans le monde du travail, et du coup qui l'organisent, et qui organisent aussi euh, bah, ces inégalités, euh, n'ont de cesse de rallumer le feu des cancers professionnels. Euh, alors, il y a eu un certain nombre de gens et, dont on, qui ont été euh, sans doute... Euh, qui avait cru éteindre cet incendie des cancers professionnels après la victoire des, des mobilisations qui ont abouti à l'interdiction de l'amiante en 97, Mais malheureusement, par bien des aspects, la victoire sur l'amiante, c'est l'arbre qui en réalité cache la forêt des expositions professionnelles aux cancérogènes et aussi aux, aux risques biologiques. Alors... À ce sujet, Annie, on pourrait peut-être commencer par revenir sur cette question que tu abordes dans le livre et qui me semble cristalliser nombre des aspects qu'on vient d'évoquer. C'est la question du travail féminin, des expositions de ce qu'on appelle parfois le salariat d'exécution et notamment les expositions des travailleurs et des travailleuses du nettoyage. Alors... Tout d'abord, peut-être euh, dire un mot ce livre euh, pour expliquer comment euh, c'est venu. Euh, c'est venu parce que des collègues euh, que j'avais rencontrés dans dif différentes occasions, euh, Hélène Stevens et Alexis. Euh, alors, que j'écorce, je ne sais pas son nom, Alexis Cuquier, que certains connaissent, euh, ayant lu certains de mes textes, ont eu envie, et travaillant sur les questions du travail, de la démocratie dans le travail, des, des problèmes euh, euh, de droit des travailleurs, euh, ont eu envie que je revienne sur, euh, sur mon expérience en partant de ce que j'avais dit, notamment par rapport au Covid-19. Et ce que j'avais dit par rapport au Covid 19, il y avait euh, plusieurs aspects. Un aspect qui était que j'étais indignée par rapport à la stratégie qui était euh, adoptée par le gouvernement français sur euh, cette pandémie. Euh, on y reviendra peut-être, mais je ne vais pas m'attarder. Mais surtout sur le fait que je m'inquiétais énormément des conditions de travail, euh, non seulement des soignants et des soignantes, mais parmi eux, de ceux qui sont les plus laissés pour compte, c'est-à-dire les agents hospitaliers, euh, les, euh, les femmes essentiellement qui font euh, le travail de base dans les EHPAD, dans les établissements hospitaliers, et puis aussi euh, tout ce qui concerne le, le nettoyage plus, plus largement, puisque un des axes de lutte par rapport à une pandémie, c'est comment on assure un nettoyage de qualité pour se débarrasser évidemment de la contamination. Donc il aurait semblé logique que lorsqu'on parlait de métiers essentiels, on commence par parler de ceux dont le métier est de faire de l'hygiène. Et qui fait l'hygiène dans notre société Ce sont les nettoyeurs et surtout les nettoyeuses. Qui passe le balai, qui passe la serpillière dans les services hospitaliers, y compris de Covid, ce sont des travailleuses qui sont recrutées par des entreprises de nettoyage dans des conditions qu'on peut dire proches de l'esclavage. Et pour avoir dans ces temps-là, c'est-à-dire mars-avril-avril, vu un reportage que vous avez peut-être vu de euh, Cash Investigation, avec euh, la formation qui était donnée aux nettoyeuses euh, qui prenaient le boulot dans un des hôpitaux du nord de la France, à Valenciennes, je m'étais dit que quand même, là, il y avait de l'abus. C'est-à-dire que je vais vous raconter très, très brièvement ce qui était dit, c'est c'était une journaliste, une des journalistes de l'équipe de, de Cache Investigation, qui s'est fait recruter par une entreprise dont le nom est Honnête et qui n'a d'honnête que le nom. Et c'est rien de le dire, parce que j'aurais plein d'anecdotes de, de, à fournir à propos de cette entreprise. Qui recrute donc cette jeune femme qui dit Voilà, je viens pour me faire recruter. On lui dit Bon, il bah, y a une. Il y a une formation, elle arrive pour la formation. Normalement, c'est quatre jours de formation. Là, il y avait un jour parce qu'il n'y avait pas le temps de faire autre chose. Et ensuite, elle prend le boulot à l'hôpital de Valenciennes. Elle arrive son premier matin et on lui dit bah, « écoute, désolé, il n'y a pas de balai. » Il n'y a pas de balai. Alors déjà, <rire> et on voit dans le, le reportage, parce qu'elle était en caméra cachée, donc effectivement elle va dans un espèce de, de, une espèce d'arrière-cuisine de, de, de, euh, quoi, où elle trouve des morceaux de balai et elle se fabrique une espèce de balai qui ne tient pas, évidemment. Et ensuite, elle demande la serpillière. Et là, on lui donne un truc qui est plein de trous. Elle n'a pas de masque, elle n'a pas de gel, elle n'a évidemment pas de blouse et on lui demande de faire le nettoyage. Donc, cet épisode m'a énormément marqué parce que euh, ça se décline sur tout ce travail essentiel de l'hygiène qui est à la base même, lorsqu'on a une épidémie comme le, le, le Covid, il est évident que la première euh, activité professionnelle essentielle qui aurait dû être extrêmement valorisée depuis deux ans, évidemment ne l'a pas été et les conditions dans lesquelles ont travaillé les, les, les nettoyeurs sont des conditions indignes. Je peux prendre un deuxième, euh, un deuxième exemple qui est très parlant, c'est en fait euh, le collectif qui a été structuré par l'Union départementale syndicale CGT Paris, que nous avons rencontré à plusieurs reprises à propos de, du plomb qui a partout depuis l'incident l'incendie de Notre-Dame. Donc, pour des raisons de, on a l'association Henri Pêzor et l'UDCGT, nous avons porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui sur cette histoire de Notre-Dame. Et en amont, nous avions la préoccupation de montrer dans la plainte elle-même, que parmi les travailleurs les plus essentiels, là aussi, il y a les travailleurs du nettoyage, et on voulait avoir ce qui s'était passé depuis l'incendie, ça c'était au mois de euh, je sais plus, janvier, février 2021, on voulait savoir comment ça s'était passé pour les nettoyeurs, en se disant on va faire une partie de l'entretien sur les conditions habituelles, pour des travailleurs qui sont là depuis plusieurs années, qui travaillent soit dans des structures publiques du type crèche, école, machin, soit dans des immeubles. Et là, et puis, on viendra sur ce qui s'est passé avec l'incendie et on terminera avec la Covid, histoire d'avoir un peu les conditions de travail sur l'ensemble on a six nettoyeurs qui viennent. Alors, il n'y avait pas... De... s'il si, y avait une femme. Mais pour l'essentiel, c'était là, pour le coup, des nettoyeurs. Et on commence à leur poser des questions sur les conditions dans lesquelles ils sont recrutés et puis surtout, les conditions de travail. Et là, on apprend qu'il n'y a aucune formation, qu'il n'y a aucune information sur les risques éventuels en fonction de la nature du lieu où il y a ceux qui, qui nettoient dans le métro, il y a ceux qui nettoient euh, euh, sur les, les rues. On avait tout tout cet euh, tout cet échantillonnage en quelque sorte. Et puis ceux qui nettoient, euh, donc cette femme qui travaillait dans les dans les écoles et dans les crèches, et ceux qui travaillaient dans des appartements autour de Notre-Dame. Donc, on commence avec les conditions générales. Les conditions générales, pas de formation, pas d'information, et euh, ben, le matériel qu'il y a sur place, c'est-à-dire pas grand-chose. Les seaux, les serpillières, euh, bon, voilà. Et ils, ils insistent sur le fait que euh, ce qu'on leur demande, c'est de faire le ménage avec ce qu'ils ont sur place. Alors, ça paraît quand même un petit peu euh, étonnant, même euh, par rapport à la voirie, par exemple, quand on voit, euh, vous avez tous vu à la télé, le luxe de, de précautions, entre guillemets, qui ont été prises pour nettoyer le parvis, pour le rendre euh, aux touristes, le parvis de Notre-Dame. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi à le nettoyer, hein, entre parenthèses, mais bon, bref. Toujours est-il qu'on euh, se disait, pff, au moment de l'incendie, il s'est passé quelque chose. En fait, rien, il s'est rien passé. Et les travailleurs, la seule chose qu'ils ont pu nous dire, c'est qu'ils avaient noté que quand ils tordaient la serpillière, elle était plus noire que d'habitude. Alors, on les fait parler sur ce qui s'est passé, avant, pendant, après, dans les différents euh, lieux. Donc, euh, aucune information, aucun suivi médical et pas de, de, de matériel particulier, alors que pour le plomb, il y a une réglementation très, très stricte dans le code du travail qui aurait dû permettre que ces travailleurs et travailleuses soient protégés. Et puis, on en vient au Covid en disant, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont regardé, mais ils ont presque éclaté de rire en nous disant, mais rien. Qu'est-ce que vous voulez qui se passe? Ils ont continué à travailler de la même façon. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des serpillères qui étaient entremisés dans les seaux, éventuellement ils les mettaient dessus pour qu'ils sèchent un peu, mais il n'y a pas eu de nettoyage particulier, ils n'ont pas eu de vêtements particuliers. Dans toute la première période où les masques étaient inexistants, ils n'ont pas eu de masques, on ne leur a pas fourni de masques. Quand ils en ont eu, c'est qu'ils se les achetaient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils utilisaient les masques qu'ils utilisaient pour prendre le métro, parce qu'autrement ils avaient 135 euros d'abandon. Voilà, point final. Et je voulais commencer par ça parce que je trouve que c'est emblématique de l'hypocrisie de ce pouvoir qui nous sanctionne quand on n'avait pas d'attestation, etc., et qui laisse les travailleurs dans cette situation-là. Et je finirai ce premier, cette première partie en disant euh, il y a des inspecteurs du travail qui ont essayé de faire le boulot. Il y a un inspecteur du travail. Alors là, c'était pas sur euh, les nettoyeurs qu'on a rencontrés à cette occasion-là, mais euh, Anthony Smith, il voulait imposer dans une entreprise d'aide à la personne des, des masques, du gel et des blouses, ce qui est de base quand même. C'est pas. Euh... Il a fait une première injonction. Il a fait une lettre recommandée, et de guerre-là, s'est dit, je vais faire ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire, c'est le code pénal qui rend obligatoire pour un inspecteur du travail de signaler au procureur quand il y a des infractions caractérisées. Donc, il prépare son dossier, etc. Il en parle, mieux fait de ne pas en parler et de le faire direct, il en parle à des collègues ça remonte à la direction régionale du travail qui est son supérieur hiérarchique. Et là, il reçoit un mail le jour où il allait envoyer son article 40 au procureur. Et on lui dit non seulement qu'il ne doit pas l'envoyer, mais qu'il est suspendu. Et je passe très vite, mais il a été, alors il a été suspendu pendant plus de quatre mois. Il a été sanctionné avec passage en conseil de discipline, et en conseil de discipline, il a eu une sanction. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas respecté les consignes non écrites de la ministre, Madame Pinico, qui avait dit qu'il ne fallait pas être méchant avec les employeurs. Quoi. Oui, bah la, la suite, euh, si on est à peu près calé, c'est euh, un petit extrait audio qu'on qu'on n'a pas du coup, ok. Euh, non, mais non parce que je vais je vais le, je vais le résumer euh, brièvement. Euh, là, cet extrait audio c'était euh, un extrait d'une émission euh, du magazine d'investigation euh, qui était sur France Culture et qui l'émission s'appelait euh, Retour à Lubrizol. Et euh, j'ai dit tout à l'heure que bah, parmi les dossiers euh, brûlants, sans mauvais jeu de mots, euh, sur lesquels euh, tu étais mobilisé et que qui t'es aussi abordé euh, rapidement, c'est aussi pour ça qu'on en parle, c'est parce que là, par exemple, le dossier Anthony Smith, la question euh, du... du du travail de nettoyage et des conditions de travail notamment des femmes du nettoyage c'est des choses qui sont assez longuement abordées dans le livre et notamment dans la, dans la deuxième partie du livre donc qui, qui est en fait le deuxième entretien euh, mais je voulais aussi qu'on revienne sur des, des choses éminemment euh, enfin là en l'occurrence c'est d'actualité mais euh, je voulais aussi qu'on revienne sur sur le dossier le brisol parce que il euh, ya là encore euh, bah, pas mal de choses à dire et puis une des éléments tout à fait récents, puisque euh, y compris d'atteinte à, à, à l'autonomie euh, scientifique, puisqu'il oui. y a le fameux euh, colloque qui n'a pas pu avoir lieu, enfin, qui a été interdit par le, annulé par la présidence de l'université euh, de Rouen. Donc euh, peut-être que tu peux revenir là-dessus. Oui. Alors, euh, l'Ubrisol c'est depuis le départ une, une succession de mensonges d'État quand même. Hein pour dire vite. C'est d'abord le fait que quand il y a eu l'incendie, il aurait été indispensable, d'un point de vue de santé publique, d'alerter dès euh, que le préfet a eu la, euh, le signalement de l'incendie, il aurait fallu arrêter toute l'activité sur l'agglomération de Rouen. Parce que euh, l'Ubrizol, c'est... Euh, 400 ou 500 molécules toxiques différentes dans des bidons qui ont brûlé, donc qui ont fait en plus, euh, qui ont métabolisé probablement des toxiques encore plus toxiques, et tout ça dans une poussière absolument énorme. Et cerise sur le gâteau, il y avait une toiture en amiante de 6000 m qui a volé en poussière, à peu près comme le plomb de Notre-Dame a volé en poussière. Donc, on était sur un, un accident industriel très grave du point de vue de la pollution. La logique aurait voulu que le préfet n'attende pas 8 heures du matin, mais que dès 4h, entre 4 et 5, il avait la possibilité de tout arrêter. Tout. Il pouvait arrêter les transports, il pouvait arrêter le marché, enfin l'espèce les, de, de grand marché comme, euh, comme Rangis, pour empêcher que, euh, ensuite, les, tous les, les légumes, etc., soient pollués par les transports et tout ça. Euh, Il pouvait empêcher que les enfants montent dans les voitures et commencent à être envoyés dans les écoles, Enfin, bon, et que les chauffeurs de bus soient obligés de euh, transporter des, de la population pendant toute la journée, du 26 septembre. Au lieu de ça, il a choisi, et ça c'est un choix politique, de ne rien dire à 5h du matin, d'attendre 8h du matin, quand tout était démarré, évidemment, les parents étaient déjà partis mettre leurs enfants à l'école, dans les crèches, etc. Et là, de dire simplement, il y a un incendie, mais il n'y a pas de danger immédiat. Sans danger immédiat. Ce qui est vrai et faux, c'est vrai strictement parce qu'il n'y euh, avait pas de substance létale, c'est-à-dire la substance qui… Alors, ils ont eu très peur parce qu'il euh, enfin, y avait la possibilité qu'on soit en présence d'un bopal quand même. Hein. Mais là, ce n'était pas bopal, c'était euh, effectivement des substances extrêmement toxiques, mais qui ne tuent pas instantanément. Euh, donc, ils ont choisi, parce que ça ne tuait pas instantanément, de minimiser l'effet. Donc, dans un premier temps, ils ont dit « pas de danger immédiat, restez confinés, euh, bon, avec des discours contradictoires, etc. » Et puis, euh, ben ensuite, il y a, notamment chez les chauffeurs de bus, c'est pour ça que j'en parlais, il y a eu énormément de problèmes de santé chez les chauffeurs de bus. Il y en a eu chez les pompiers, mais à ce moment-là, évidemment, les pompiers, personne ne s'occupe de savoir s'ils sont malades ou pas, ou s'ils ont des problèmes ou pas. Il y a eu des problèmes euh, chez les particuliers. Les généralistes ont été saisis d'un certain nombre de faits. Euh, mais tout ça a été dilué dans un discours officiel alors sur lequel les ministres sont venus en rajouter en disant, bah, vous voyez bien, on maîtrise l'incendie, tout va bien. Bon, ils ont maîtrisé l'incendie euh, quand même, ils ont mis un peu de temps. Et après, alors. Très vite, il y a ce collectif qui s'est constitué avec des syndicats, des, des associations à l'initiative de l'Union départementale CGT et de Solidaire. Euh, et de cinq ou six associations, qui se sont, dont l'association Henri Pesra, où on a décidé de travailler très étroitement en, en lien les uns avec les autres pour poser dès le début des revendications. La première de toutes étant euh, « Donnez-nous les polluants, donnez-nous accès aux polluants ». Alors, ça a mis euh, plusieurs semaines avant que le, la préfecture publie sur son site des éléments qui étaient absolument illisibles sur les pollutions. Entre-temps, il y a des gens qui s'étaient rendus compte qu'ils avaient des débris d'amiante dans leur jardin. Donc, il y a eu en parallèle un certain nombre d'actions qui ont été faites pour essayer de savoir jusqu'où était allée l'amiante. On a vu que c'était allé au moins jusqu'à 4 km. Donc, des fibres d'amiante, il y en a eu quand même énormément, quoi qu'en dise le préfet. Et puis, il euh, y a par exemple des, des femmes qui, étaient, qui allaitaient, qui ont fait analyser, leur, euh, qui avaient heureusement des échantillons de leur lait qu'elles avaient euh, surgelés euh, en prévision d'un moment où elles ne pouvaient pas euh, allaiter, et le lait maternel après l'incendie. Et elles se sont rendues compte que leur lait maternel après l'incendie était contaminé. Avec des hydrocarbures polycycliques aromatiques, dont certaines variétés sont les polluants du tabac, quand même. Chez les enfants, vous pouvez imaginer l'inquiétude. Et, bon. et une, des une autre revendication, donc ça a été la connaissance des polluants. Est-ce qu'il y a ou non possibilité de décontaminer les espaces publics, mais aussi les espaces privés Comment il faut faire Là, ils ont dit, euh, ben, comme ils disent partout, euh, passez la serpillière et tout ira bien. Ils n'ont pas dit qu'il fallait démonter les VMC, euh, essayer de faire en sorte que les filtres des, des VMC, euh, il aurait fallu les apporter dans des endroits spécifiques pour que justement, enfin, l'air qui, qui circule dans les VMC ne se contamine pas, etc. Tout ça, rien de tout ça. On a eu ces premiers chiffres, euh, ils ont dit tout va bien, tout peut repartir, et y compris euh, quelques mois après, il y a eu la, le redémarrage de, euh, de Lubrizol. Le collectif continue à travailler. Euh, il y a, alors, il y a des plaintes qui ont été déposées, je vais aller très vite. On arrive, alors, avec des manifestations un peu régulières, avec un, un bulletin qui donne des informations, Pétrolette, qui donne des informations régulières sur euh, ce qui se passe... Euh, pour certains travailleurs, l'usine redémarre contre notre avis. Mais là, il euh, y a eu un référé qui n'a pas été, euh, euh, bah, qui a été suivi d'un échec au niveau de la justice. Et puis, on arrive aux au deux ans de Lubrisol. Et là, à l'université, je suis sollicité pour participer à une journée d'études sur les deux ans de Lubrizol, uniquement, alors vraiment, c'était, euh, enfin, bon, ce pas révolutionnaire, c'était quelles sont les études qui ont été mises en, en route euh, en sciences humaines et sociales sur l'histoire de Lubrizol. Bah, évidemment, il n'y avait pas grand-chose. Moi, je dis dans un premier temps, d'ailleurs, quand il me sollicite que j'ai pas travaillé sur Lubrizol, j'ai travaillé au sein du collectif. On me dit, c'est ça qu'on a envie, enfin les collègues de, de, de l'université me disent, c'est ça qu'on a envie que tu racontes. Je dis, bah si je le raconte, je le raconte avec euh, le collègue euh, qui est beaucoup plus euh, au fait de tout ça, c'est euh, un syndicaliste qui est en même temps inspecteur du travail et qui est responsable de la santé au travail à l'UD, CGT, euh, Rouen. Donc, on accepte tous les deux de, de pouvoir introduire la journée et la, ça devait se tenir un lundi. Donc, le, le 26 septembre, date anniversaire des deux ans de lubrisol c'était un dimanche. La journée avait lieu le, le, le lundi et le vendredi, on apprend que la, la présidence de l'université a interdit la journée. Donc, alors moi, j'étais très surprise, j'ai dit « bon, euh, quand j'ai vu le mail, parce que je ne l'ai pas vu tout de suite, moi, j'ai pas… Euh, » J'ai dit « bon, on l'a fait quand même !» Mais entre-temps, ça avait déjà… Euh, bon, Donc, et il n'y avait aucune raison, aucune raison. Ça veut dire que, quelque part, ils ont peur. Et au cours de l'été, on avait eu quand même communication, enfin, on avait su que la préfecture avait mis sur le site de la préfecture des résultats d'analyse de lichen, les lichens dans les arbres, etc. Et en fait, le lichen, ça, ça capte la pollution. Ils avaient fait des analyses en 2020 et à l'été 2021. Ceux de 2020, ils ne les avaient pas publiés. Ceux de 2021 étaient encore très inquiétants dans des, dans des zones qui ne sont pas immédiatement autour de l'usine. Et ces résultats, ils ne les ont publiés que quasiment deux ans après l'incendie, pour être sûr qu'on ne fasse rien avec ça. Enfin, ça ira dans les procédures pénales qui vont mettre 10 ans, 20 ans, comme on l'a vu dans le L'extrait le, le, qu'on aurait dû écouter commençait par ça, en fait, par, le, <rire> par, les, par, par cette affaire des lichen. Euh, le second extrait qu'on qu'on n'a pas, bon, d'une certaine manière, tu en as parlé, donc peut-être on va on va on va, dis, on va discuter d'autre chose. C'est euh, c'est la question de, de Notre-Dame. Donc, euh, je pense que tu as dit l'essentiel de ce que de ce que tu, tu avais à dire là-dessus, j'imagine, euh, enfin au moins dans le temps qui nous a imparti. Euh, non, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir et, et qui sont et même si tu veux qu'on garde du temps pour la discussion, je peux même réduire à une chose qui me semble vraiment centrale à la fois dans ce qu'on a vu dans le film ce soir dans ce que tu as dit toi dans l'échange qu'on a eu après et qui est à mon avis vraiment au cœur du livre et qu'on a commencé à discuter tout à l'heure c'est la question euh, du droit au à l'intérieur des entreprises euh, notamment tout à l'heure dans le film euh, vous avez euh, rebondi sur le fait que euh, euh, la collègue CGT, la camarade cgt de Amizole euh, josette disait euh, quand même, on n'a pas le droit de tuer dans la société, mais on peut tuer à l'intérieur des entreprises en toute impunité, d'une certaine manière. Et ce qui, et on, du coup, on a mis le doigt sur la question de la, de la démocratie en entreprise. Et puis, il y a plusieurs notions qui sont revenues dans ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, qui étaient euh, le droit de savoir, le droit d'information et le droit d'expression euh, des travailleurs. Euh, aussi, leur euh, capacité euh, d'expertise pour... Euh, une pour, pour, pour certains, euh, en tout cas quand ils sont organisés, en fait, euh, la plupart du temps, c'est ça qu'on observe. Donc, je voudrais euh, que tu puisses développer sur cette question, mais ce que j'aimerais, c'est que tu arrives à le mettre en lien avec euh, la vision de la prévention que tu défends, euh, parce que c'est aussi ça, quand même, euh, dans le, tout au fil de, de l'ouvrage, là, parce que c'est. Vous voyez, là, depuis tout à l'heure, on parle des questions de santé au travail, mais ces questions de santé au travail, elles sont en fait bien plus vastes que les questions de santé au travail. À un moment, il a été dit dans le film, et c'est une de nos maximes qui revient le plus souvent, c'est que la santé au travail, c'est la sentinelle de la santé environnementale, et que dès que vous avez des expositions au travail sur des sites industriels ou agricoles, etc., vous, avez, vous pouvez être quasiment certain que derrière, vous allez avoir des, des problèmes d'exposition environnemental, et ça on peut des exemples, il y, en a, il y en a eu dans le film mais il y en a en, en pagaille euh, donc voilà je voudrais qu'on revienne sur ces deux questions parce que finalement quand même ce livre euh, qui s'appelle Politiques assassines à, à, à juste titre euh, sans mauvais jeu de mots encore une fois euh, c'est aussi un manifeste pour la santé publique et pour la prévention, mais pas pour n'importe quelle santé publique et n'importe quelle forme de prévention. Donc euh, voilà, si on peut peut-être euh, revenir sur ça. Alors, en fait, c'est revenir aussi sur euh, l'origine du bouquin, parce que euh, Alexis Cuquet et Hélène <coughs> Stevens travaillent beaucoup sur euh, les liens. Alors, Alexis, en comme philosophe, et Hélène euh, comme sociologue, sur les liens entre travail et démocratie, ou plus exactement, comment euh, euh, faire en sorte que euh, le travail devienne un espace d'expression de la citoyenneté. Et en fait, euh, ils m'ont un peu poussé dans mes retranchements, effectivement, euh, par rapport à ça, parce que euh, D'abord, quand j'évoque ces questions de santé au travail et les questions de risque comme je viens de le faire, une des choses qui pour moi est, est centrale et première, c'est le droit de savoir. C'est Jean Rostand qui disait :« L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. » Et en fait, dans tous ces, enfin, j'ai vu ça à ZDF, j'ai beaucoup vu ça dans tous les, les secteurs d'activité industrielle dans lesquels j'ai travaillé, notamment le nucléaire, un des premiers droits à être bafoué, c'est le droit de savoir, qui est pourtant inscrit dans de multiples textes du Code du travail, qui émane de la Directive européenne sur les, les, la santé au travail, qui est en premier lieu le droit d'information des salariés, le droit de la formation et le droit d'expression sur les conditions de travail pour les faire évoluer, sachant qu'en toile de fond, il y a l'obligation du chef d'entreprise de veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs dans le travail. C'est-à-dire il y a une interdiction, en fait, quand même, de fait, pour les employeurs de mettre la santé des travailleurs en danger. Or, euh, malheureusement, euh, la situation euh, telle qu'on la connaît, c'est euh, c'est une situation de mise en danger, en particulier par rapport aux au risques toxiques. Et un des, des, un des points sur lesquels j'insiste effectivement dans le bouquin, c'est à partir de de travaux que j'ai pu faire, par exemple, avec des comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail. Alors, je sais que cette institution n'existe plus, puisque Macron, dans les ordonnances de 2017, a décidé de les supprimer. Mais euh, l'expérience qu'on en a faite devrait, euh, j'irais, permettre de subvertir euh, ce par quoi ça a été remplacé, qui est les, les CSE, donc les comités... Euh, socio-économiques dans l'entreprise qui sont censés reprendre les prérogatives des CHSCT. Mais je vais prendre un exemple parce que je pense que c'est la, la meilleure manière pour illustrer un peu mon propos et je vais pas le prendre dans le nucléaire, mais je vais prendre quelque chose qui est pas très très loin et qui fera écho à, à l'expérience d'Yves Kella, qui est un militant avec lequel j'ai travaillé sur cette question, qui est… France Télécom, alors France Télécom pas vu du côté des suicides, mais France Télécom vu du, du côté des cancers professionnels. En 2010, 2009-2010, deux délégués CHSCT, euh, trois d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi Solidaire, donc CGT Solidaire, euh, nous interpelle sur une situation en Auvergne, où il y avait un nombre très important de travailleurs actifs ou récemment retraités atteints de cancer, et dans des proportions qui étaient telles qu'on ne pouvait pas ne pas se poser des questions sur ce qui se passait. On commence à travailler ensemble et on décide d'aller vers ce qu'on appelle l'expertise CHSCT, c'est-à-dire le, les élus Syndiqués du CHSCT peuvent demander une expertise pour essayer de, de, de, de recenser ce qui se passe autour d'un risque grave. Et là, on dit qu'il y a un risque grave, il y a une mise en danger par des cancérogènes. Comme je travaillais déjà dans une des équipes euh, sur les cancers d'origine professionnelle, on avait mis au point quand même une manière de travailler aussi sur ces questions-là avec des, des personnes atteintes de cancer, euh, nous proposons avec ces syndicalistes de faire cette expertise dans le cadre du CHCt. Ils font appel à, un, je vais aller vite, à un expert et on fait un travail l'expert sur les conditions de travail pour essayer de recenser les risques existants. Et nous, au niveau de l'équipe Giscope 93, on réconstitue les parcours professionnels de ceux qui étaient atteints de cancer et on fait la méthodologie Giscope qui consiste à reprendre tout le parcours professionnel puis de le faire examiner par des gens qui connaissent les procédés de travail. Et là, on bénéficie de l'expertise de médecins du travail qui avaient travaillé à France Télécom ou qui travaillaient encore d'ailleurs et avec eux, on, on dégage quelque chose qui était très fort, c'est-à-dire l'existence de dispositifs qu'on appelle les parafoudres ou les parasurtenseurs, dans lesquels il y avait des sources radioactives. Et en faisant le bilan de tout ça, on s'aperçoit que ce n'était pas quelques sources radioactives dispersées vaguement, etc. C'est que massivement, ces sources radioactives, enfin ces dispositifs comportant des sources radioactives, avait été mis sur toutes les lignes, dans les centraux téléphoniques, les répartiteurs, etc. Il y en avait partout, sur les poteaux, c'était des espèces de petits boîtiers dans lesquels il y en avait 10, il y en avait 50, etc. Les agents de ligne, qui étaient les plus concernés par ces fameux concerts qu'on avait identifiés, les agents de ligne, transportant ces parafoudres et les réserves de parafoudres euh, dans leurs camionnettes. Mais ils en mettaient dans leur poche quand ils commençaient à intervenir. S'ils intervenaient en hauteur, ils en mettaient dans leur poche de poitrine. Et éventuellement, quand ils retiraient, ils en mettaient à la lèvre. Donc, on fait un bilan de tout ça. Et ce travail ouvre les yeux à plusieurs CHSCT, dont le CHSCT de Béziers, euh, enfin Béziers-Montpellier où la même démarche est engagée. Alors, je vais aller très vite, parce que ce qui, moi, m'a vraiment impressionné, c'est comment des travailleurs qui, au départ, étaient effectivement, pour certains, agents de ligne, agents de maintenance, euh, qui avaient travaillé comme, comme salariés de France Télécom, prenaient conscience du risque, <coughs> se rendaient compte que ce n'était pas possible de continuer à faire comme si on ne savait rien, et là, on a engagé une bagarre qui a mené à trois ou quatre autres expertises pour parce qu'on a eu alors à ce moment-là, à faire face par exemple à l'Institut de euh, radioprotection et de sûreté nucléaire qui a fait une simulation de l'exposition en disant que c'était un risque négligeable. Donc, on a relancé une expertise CHSCT avec une équipe CNRS de Strasbourg qui a montré que, mais non, mais non, mais non, ça n'est pas négligeable du tout. Et au final, on a même obtenu, sans l'avoir demandé d'ailleurs, que l'autorité de sûreté nucléaire fasse un arrêté en autorisant France Télécom à détenir des sources radioactives dans le but de les lui faire enlever, avec tout un processus de prévention, sur la manière de les faire enlever. Donc, Et en parallèle, évidemment, on a travaillé sur la reconnaissance en maladie professionnelle de ceux qui étaient malades. On a obtenu quelques reconnaissances, dont un cancer du sein euh, associé à la radioactivité, ce qui était une première en France, et un, euh, un cancer de la thyroïde également, euh, dans ce contexte-là. Mais... Je vous donne cet exemple-là parce que je trouve qu'il est très parlant sur c'est quoi la démocratie en entreprise. Ben c'est d'abord de pouvoir dire sur quoi on travaille, avec quoi on travaille, d'avoir l'information sur les risques, la manière de s'en protéger et après la lutte pour obtenir de s'en protéger. Et ça rejoint ce qui, pour ceux qui ont vu le film là, pour qui c'est encore récent, ça rejoint tout à fait ce que. C'est ce qu'exprimait Jean-Marie Birbès, l'entreprise d'Albi, sur ce qu'ils ont commencé à obtenir à partir du moment où ils ont vu la possibilité d'obtenir la substitution, d'obtenir. Alors, il y a eu ce, ce mouvement important et national pour l'interdiction qui a permis d'arriver à l'interdiction de l'amiante. Mais je dirais qu'au niveau local, les luttes qui ont été menées à Misol, à Albi et dans le nord de la France, au chantier d'un val de Saint-Nazaire, dont il est question aussi dans le film, on revient toujours à cette question de la possibilité pour les travailleurs de reprendre un certain rôle de contre-pouvoir, mais ça s'appuie à l'évidence sur deux choses importantes. D'une part, le droit de savoir, et donc le droit de savoir c'est le droit de savoir à quoi on est exposé, avec quoi on produit, pour quelle destination. Et je terminerai par là, puisque j'ai parlé des irradiés du longue tout à l'heure. Euh, une des choses qui m'a frappée dans l'évolution des irradiés, c'est que désormais, ils s'insurgent de voir le discours sur le nucléaire. Donc, c'est des ouvriers du nucléaire qui s'insurgent sur le discours du nucléaire porté par nos autorités. On va peut-être discuter. Oui, oui, oui, on va. On peut échanger sans, sans questions plus formelles. Oui, oui. bah ben oui. Si vous en avez. Mais pas des questions, des commentaires. Des commentaires, euh... des remarques, <rire> des questions. De l'alignation dans ce que disait euh, dans ce que disait Annie là, sur, euh, sur le, le, la bagarre qu'il a fallu mener donc au niveau de, de France Télécom et ensuite euh, ensuite Orange où on a on a réussi euh, grâce à l'expertise à obtenir effectivement tout le démontage de ces fameux de ces fameux parafoutres radioactifs et après euh, effectivement la prise en compte de parce que c'est quelque chose que nous en tant que, que syndicalistes et puis techniciens sur, sur le terrain c'est vrai que on a vraiment beaucoup appris de cette, de cette méthodologie, justement, sur, et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, en termes de santé publique, là, sur le, tout ce qui est parcours professionnel, on est tombé des nues. on s'est aperçu que les médecins, que les, vos, nos, nos médecins généralistes sont, sont complètement ignorants, un petit peu, des conditions de travail, et c'est tout récent où ils commencent à demander un petit peu aux gens, où est-ce que vous travaillez hein, euh, comment, Vous vous appelez comment euh, Et, et, et la troisième question qui doit venir, c'est où -ce qu'est-ce qu que vous faites Et où est-ce que vous avez travaillé précédemment Donc, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup appris sur, euh, sur ces questions-là. Euh, juste une, une petite anecdote, si, euh, si, si on peut dire, c'est que ce qui a déclenché un petit peu la, la, la prise en compte aussi euh, de cette possibilité de, de, de, de, de cancer professionnel dû à ces... À, cette, à ces faibles radiations, c'était euh, euh, un médecin du travail, Christian Torres, qui lui a eu à traiter un cancer du sein chez un technicien. Et alors, cancer du sein, c'est vrai que le gars a travaillé dans un central téléphonique, manipulait toute la journée ces petits parafoudres, qui effectivement, tout seul, c'est du, du, du micro, euh, c'est de la micro-radiation, mais euh, à terme, donc mis dans la... Dans la blouse, il y a une poche de côté et il pense, lui, Christian Torres, que c'est le fait d'avoir eu ces, ces parafous dans la poche qui a, qui a causé ça. Donc voilà, voilà un petit peu comment ça, comment ça s'est déclenché. Bon, ça, c'est une chose. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup appris euh, donc avec, euh, avec le Giscope et on a réussi aussi à, à avoir gain de cause. Ensuite, moi, j'aimerais faire euh, passer un petit peu euh, du coq à euh, pour dire que euh, actuellement, donc euh, avec ma femme là, nous habitons sur euh, sur Frontignan. Et euh, donc Frontignan, euh, hein, ceux qui connaissent le Montpellier, autrefois il y avait une raffinerie. Il n'y a plus de raffinerie, mais il y a toujours donc un site de stockage pétrolier. Et il y a un pipeline qui euh, amène du, du pétrole tous les tous les 36 du mois et, et, et qui recharge donc le, les sites de stockage. Alors à la lumière un petit peu de euh, donc là maintenant c'est avec la casquette de habitant de, de citoyen donc habitant à, à Frontignan, c'est vrai que euh, moi je me dis un petit peu à la lumière de ce qui s'est passé à, à Lubrizol qu'on est Enfin, fait voyant un petit peu comment euh, comment ça se passe quand, alors quand il y a un problème hein, euh, voir un petit peu comment comment réagissent donc les, les préfets par exemple ici on, on a un préfet là qu'on appelle un préfet bulldozer parce que il sait s'occuper des Roms, mais euh, j'aimerais savoir s'il y a un problème sur Frontignan, J'aimerais savoir un petit peu quelle va être, son, euh, quel va être sa, sa réaction. Là, là, là, on pourra voir si euh, s'il si, est aussi, euh, s'il est aussi bulldozer. Mais moi, je crois que euh, on a les uns et les autres intérêts. Alors sur, sur Frontignan, je pense qu'on va, bon, il va, il va falloir se, se, se regrouper aussi. Voilà. Euh, bon, la, la mairie et pas, la mairie, euh, je, je pense l'entendra et, et, et puis euh, ils vont proposer des exercices de un petit peu de, de, de prévention en fait. Hein. Alors déjà savoir euh, les, les sirènes, hein, co co à combien de à combien de, de sirènes il faut se mettre sous la table ou rester chez soi ou être, ou allumer la radio pour savoir un petit peu ce qui se passe. Non, mais c'est vrai que ces questions-là, là, on a eu une épidémie, mais on sait bien que de plus en plus, il va, je crois qu'il va falloir que les gens, qu'on ait peut-être des un, un guide de, de checklist, malheureusement, de choses à faire en cas de en, en cas de pépin. Et je crois que, que, que tout, ce, tout ce savoir un petit peu, il va falloir un petit peu que ça serve malheureusement peut-être pour le pour, pour, pour la, la vie, survie à mieux hostile. quoi. Hein. Voilà, ça c'est une deuxième chose. Et, et, et la troisième, c'est vrai que euh, j'ai vu que, étais, euh, que tu étais intervenu aussi sur, euh, sur, sur des dossiers concernant euh, des, des régions où semble-t-il il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Est-ce est que tu pourras nous, nous, nous faire un point parce que là-dessus euh, c'est vrai que c'est un peu euh, il, a, il semble qu'il y ait quand même euh, un polluant chimique qui soit qui soit en cause, mais euh, c'est pas encore bien. Euh, tout n'est pas encore bien net. Alors sur les.. Alors je suis je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur la, la nécessité de justement pas en rester à, à un travail à l'intérieur de l'entreprise entre les travailleurs, mais bien d'aller vers un, un travail citoyen et on a à l'association Henri Pesra plusieurs expériences où il y a un travail qui se fait, alors l'Ubrisol est un des exemples, avec des collectifs citoyens et des collectifs de travailleurs, de syndicats, etc. sur des enjeux qui sont communs. Je pense à Aulnay-sous-Bois où on a lutté pendant très longtemps pour obtenir une déconstruction du site dans des conditions qui respectent la santé des travailleurs et la santé des citoyens, des riverains autour. Il y a même une exposition qui pourra peut-être un jour venir à la carrière. Alors, c'est le comptoir des minéraux et matières premières, une entreprise qui a broyé de l'amiante pendant 50 ans au centre d'Aulnay-sous-Bois, dans un quartier pavillonnaire qu'on a mis partout. Et on a eu connaissance des victimes plutôt par les par les riverains. Et en fait, la, la, la bagarre a duré 20 ans pour obtenir... Euh, à la fois la, la déconstruction du site dans les conditions de la réglementation, on ne demandait rien de plus, mais quand même rien de moins. Et deuxièmement, euh, et là on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, Enfin, on, on a obtenu que les liais, euh, nous on a identifié de très nombreuses victimes, plus de, plus de 200, euh, qui pour certaines ont été indemnisées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. En revanche, on voulait qu'il y ait un suivi gratuit de toutes ces personnes qui avaient été exposées à l'amiante et ça, on ne l'a pas obtenu. Mais pour revenir alors au, au problème des enfants, alors j'ai pas travaillé directement sur les enfants qui sont nés avec des problèmes, des enfants sans bras, bon. Mais c'est la problématique et assez semblable pour euh, ces lieux où il y a des cancers chez les enfants. Déjà, un cancer, ça devrait pas exister chez un enfant. Donc, s'il y a des cancers d'enfants, c'est qu'il y a des causes environnementales importantes sur lesquelles il faudrait travailler. Et généralement, il n'y en a pas qu'une. Alors, on a des autorités sanitaires qui, dans ces cas-là... Euh, ont une fâcheuse tendance à faire un calcul mathématique qui aboutit au fait que, pour eux, c'est le hasard. Mais quand on s'interroge vraiment sur ce qui se passe, alors ce, ce dont je vais parler, il y a deux, deux régions, petites régions dans lesquelles il y a un nombre très important de cancers d'enfance, et euh, le pays de Ray euh, au sud de Nantes, et puis euh, dans une, euh, un ensemble de communes auprès de La Rochelle. Et dans les deux cas, c'est des cancers, plutôt des leucémies, des cancers du cerveau chez des enfants de moins de 15 ans. Donc, a priori, quand on lit même la littérature scientifique là-dessus, euh, et les Anglais ont un travail de registre des cancers d'enfants beaucoup plus développé que chez nous, euh, les Anglais écrivent noir sur blanc qu'il faut chercher les causes environnementales. Ce que font euh, Santé publique France et les ARS, c'est chercher l'agent causal. Évidemment, on n'en trouve jamais un hein, tout seul et ça leur donne le prétexte pour dire « il s'est rien passé ». Or, pour Sainte-Pazanne où je suis allée et où en fait on est, on va avoir une réunion encore début décembre, il y a au minimum quatre sources de polluants suffisamment inquiétants pour que on s'en occupe et qu'il y ait un travail de fait pour les éliminer. Il y a des champs électromagnétiques avec des, des lignes à haute tension, il y a très haute tension euh, en dessous et au-dessus d'une école, et notamment en dessous, en souterrain, sous le chemin que prennent les familles pour aller conduire les enfants les, les, et, et les chercher. Il y a du radon, et le radon c'est de la radioactivité, c'est euh, euh, en fait c'est un gaz radioactif qui, lorsqu'il est il euh, n'y a, a pas des, des, des ventilations extrêmement euh, euh, efficaces qui sont mises en place. C'est la même chose que d'être exposé à la radioactivité ou aux rayons X. Il y a une, une usine qui est à, en, en plein centre de, de la commune Saint-Pazan euh, qui a été, euh, qui a fait du traitement de bois pendant, je ne sais pas combien d'années, qui a fermé entre 2000 et 2010, qui a été très peu décontaminée. Ils ont rasé l'usine. Ils ont mis un lotissement, ils ont dit aux gens de ne pas manger des, des végétaux de leur jardin. Ce qui veut dire que, quand même, ils sont quand même conscients, non enfin, je ne sais pas, mais. <rire> Et il y a des pesticides tout autour. Donc, évidemment, il n'y a pas un cas de cancer pour lequel on peut dire c'est ça ou ça ou ça ou ça. C'est probablement le cumul de tout. Et en plus, ils n'ont pas fait d'investigation auprès des parents. Or, parmi les parents à Sainte-Pazanne, il y a un certain nombre de parents qui travaillent en milieu médical et notamment des infirmières qui travaillent avec des cytotoxiques qui sont également des substances toxiques. Donc, si on met tout ça bout à bout, c'est évident que c'est pas. Pour chaque enfant, il y a une histoire et on ne reconstituera pas, enfin, on ne trouvera pas l'agent causal. Euh, assurément celui-là plutôt que celui-là, mais quand il y en a quatre comme ça, on commence par se dire, il faut éliminer tout ça au minimum pour protéger aussi les autres. quoi. Et c'est ce que demandent les parents. Et ce qui est très frappant dans la réaction des institutions, c'est que quand un collectif de parents dont les enfants sont atteints de cancer commence à se constituer et à poser des questions, ils sont perçus comme des adversaires et pas comme des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Alors, le même processus auprès de, auprès de, de, de La Rochelle, et là, c'est il euh, y a un capteur d'eau euh, qui distribue l'eau tout, sur euh, toute l'ensemble euh, le, de communes qui dépendent de ce capteur. Ils ont trouvé plusieurs pesticides extrêmement dangereux, pour lequel, effectivement, euh, on peut se dire euh, c'est pas possible que ça n'agisse pas. On sait que c'est des cancérogènes, euh, on n'a pas besoin de reprouver que les cancérogènes donnent des cancers quand même. Euh, on a, euh, comme on est très 2.0, on a une question en ligne. Eh oui <rire> euh, Et du coup, on a une question en ligne qui est euh, « Est-ce que… » Les, à ta connaissance, alors même si ce pas strictement ton domaine d'expertise de, que les plans de sécurité, est-ce qu'à ta connaissance, des grands sites pétrochimiques euh, type la par exemple, euh, ont engagé ou euh, engagent à des transformations en termes de mise en sécurité depuis euh, l'incident de l'incendie, puisque l'incident, l'accident euh, et l'incendie de Lubrizol alors, euh, sur le site de la MED, je ne peux pas en parler, évidemment. Mais sur la pétrochimie de, générale, la pétrochimie de façon générale, euh, en fait, on est en, en présence de deux processus parfaitement contradictoires. D'un côté, après AZF, il y a eu le, la loi Bachelot et un certain nombre de rapports qui disaient qu'il faut renforcer la sécurité, etc. etc. Et de l'autre il y a toujours ce processus de simplification administrative qui, par exemple, au lieu de laisser un régime d'autorisation, c'est-à-dire un site, euh, par exemple, les, les, euh, les sites Cveso, il y a normalement un régime d'autorisation, c'est-à-dire qu'ils doivent faire un dossier qui est soumis à l'administration et l'Adréal doit donner un avis pour dire euh, « c'est bon, c'est pas bon ». Comme il faut simplifier c'est devenu un régime de déclaration. Donc il suffit de faire une déclaration et voilà. Donc je ne sais pas lequel gagne, j'ai malheureusement l'impression que c'est plutôt le second processus qui gagne sur le, le premier. C'est ça. <rire> Moi j'aurais une petite question complémentaire par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu as dit évidemment, parce que là du coup, cette question elle nous amenait à parler du préventif. Et euh, on a abordé deux fois, euh, à la fois dans le film, euh, sur les irradiés, euh, et à la fois quand on as parlé des pompiers avec Brisol tout à l'heure, en fait, la question du suivi, et notamment du suivi post-professionnel, euh, qui est en fait un droit, hein, qui est inscrit dans les textes, le Code du Travail, euh, qui est en fait un droit très peu exercé et euh, très peu mis en œuvre. Euh, mais ce que j'aimerais que tu nous expliques, parce que si on reste dans le cas euh, strictement français ou post-accident industriel, on peut toujours dire mais on ne sait pas faire, mais c'est l'urgence, et ceci, et cela. Enfin, suivre les pompiers après l'ubrisol, c'est trop compliqué. Peut-être que pour éclairer le fait que suivre les pompiers après l'ubrisol, c'est très compliqué. Tu pourrais nous expliquer ce qui a été fait avec les pompiers après le World Trade Center le, le droit au suivi post-professionnel, effectivement, c'est un droit. C'est-à-dire que quand vous avez été exposé à des cancérogènes, alors évidemment ils ont restreint la liste, hein, mais la radioactivité en fait partie, l'amiante en fait partie, le plomb en fait partie, enfin je ne vais pas vous les énumérer tous, vous avez droit à un suivi adapté aux éventuelles pathologies qui peuvent se développer après avoir été exposé à ce risque. Bon, c'est un droit qui marche pas du tout. Pourquoi Parce que au lieu de faire… Ce qu'ils font avec le dépistage du cancer du sein. Qu'est-ce qu'ils font avec le dépistage du cancer du sein Il y a des centres qui sont territoriaux qui se chargent de faire une convocation des gens, des femmes qui relèvent de euh, ce dépistage. Et les femmes n'ont rien d'autre à faire que avec la convocation, dire voilà, je suis convoquée. Quand est-ce que je peux prendre rendez-vous, etc. Pour les travailleurs, c'est pas du tout ça. Non seulement il faut qu'il fasse une demande individuelle à la caisse primaire d'assurance maladie. Je ne sais pas si vous voyez, mais je ne sais pas si vous avez eu un jour à faire à votre caisse primaire d'assurance maladie. Je vous jure que. <rire> moi on les voit, mieux on se porte, mais on ne peut pas les voir de toute façon. Ça passe par euh, maintenant, est, tout est dématérialisé, donc déjà, ce n'est pas simple. Et vous devez prouver que vous avez été exposé. Or, l'un des euh, soucis principaux des employeurs, du patronat, c'est au fur et à mesure de faire disparaître les traces d'exposition. Et c'est si vrai que on a au moins quatre ou cinq gouvernements successifs qui se sont employés à faire disparaître du Code du travail les outils qui devraient, devaient servir à ce qu'on appelle la traçabilité des expositions. Donc, évidemment, quand vous êtes un travailleur a travailler, par exemple, nettoyeur euh, après l'incendie de Notre-Dame euh, pour avoir un suivi plomb euh, déjà pendant le, le boulot et puis ensuite en poste professionnel c'est une gageur. Et après, donc, si, si vous avez réussi à prouver qu'il y avait exposition, là, il faut que le médecin conseil considère que c'est vrai que vous avez été exposé. Alors, le médecin conseil, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un monsieur qui ne quitte pas son bureau. Donc, pour qu'il sache que vous avez travaillé dans l'immeuble machin qui était à côté à la rue du cloître Notre-Dame, où vous avez pu être exposé au plomb, ben non, la plupart du temps, il dit non. Donc, le suivi, malheureusement, en France, le suivi post-professionnel est un droit qui n'est pas mis en application. Quand il y a eu l'ubrisol, on a demandé... Parce qu'il y a un suivi en commençant par les pompiers. Et les pompiers eux-mêmes l'ont demandé. Et il s'est rien passé. Quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, rebelote, et il s'est rien passé. Et les deux fois, ayant eu connaissance euh, euh, depuis très longtemps de ce qui s'était passé après le World Trade Center, puisque j'ai des collègues américains qui ont travaillé là-dessus, en fait, quand il y a eu le World Trade Center, le centre, l'hôpital Monsinaï, dans lequel il y a un très gros centre de santé professionnelle et environnementale, qui avait déjà été, dont l'origine c'est l'amiante d'ailleurs, c'est le professeur Selikoff qui a été le premier à mettre dans l'espace public les données sur les dangers de l'amiante, à partir d'enquêtes. Et ses successeurs ont commencé a proposé à tous les pompiers qui étaient intervenus sur le Votred Center de mettre en place un suivi, c'est-à-dire d'avoir une première visite, ensuite de les revoir régulièrement, de leur faire passer des examens. S'ils avaient des symptômes respiratoires, de faire de véritables investigations, des prises de sang, des analyses d'urine, des examens cliniques réguliers, ils ont élargi ensuite à tous les intervenants qui étaient volontaires ou salariés qui étaient intervenus dans, pour dégager le, le site du World Trade Center. Et ensuite, ils ont élargi, quelques mois plus tard, à tous les riverains qui souhaitaient se faire suivre. Ils sont arrivés à avoir une cohorte de plusieurs centaines de milliers de personnes qui suivent depuis 20 ans. Et cette année, c'était les 20 ans de ce suivi, il y a une série de publications qui sont accessibles extrêmement facilement et qui montrent effectivement au fur et à mesure quelles ont été les différentes pathologies qui sont apparues en rapport avec tel ou tel type d'exposition. Alors il y avait l'amiante bien sûr, puisque il y avait plein d'amiante dans l'Old Trade Center, euh, il y avait beaucoup de substances chimiques, notamment de tout ce qui était plastique qui ont brûlé, donc, ils ont identifié de la dioxine, ils ont identifié du benzène, etc. Et le résultat, c'est qu'on a toute une expérience grâce à ce suivi. Et surtout, les personnes savent où elles en sont de leur santé. Donc, ça permet d'anticiper, y compris en termes d'anticipation de, de, sur des évolutions avec ben, l'identification de, de, de pathologies, les pathologies respiratoires, plus elles sont identifiées de façon précoce, plus on prend les, les bons moyens pour empêcher les infections, pour renforcer le système immunitaire, pour donner de l'oxygène quand c'est nécessaire, etc., pour donner des traitements, des traitements antibiotiques, etc. Enfin, Il y a toute une panoplie de choses qu'on peut faire si on se donne les moyens. Nous, on est dans l'effacement des traces. Et là, pour l'Ubrisol, euh, euh, il y a eu pourtant à l'hôpital des... Des médecins qui étaient volontaires pour faire ça, des biologistes qui ont proposé d'essayer de, de réfléchir à la manière de mettre ça en place, qu'a fait Santé Publique France, une enquête d'opinion pour savoir quelle était la perception <rire> des gens sur ce qui s'était passé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez été inquiet, pas inquiet Enfin, bon, c'est ridicule, quoi. Oui, il fonctionne. Bon, je profite de ce, de cet intermède. Tout à l'heure, tu as dit, euh, oui, ben en fait, on sait, euh, on sait depuis longtemps, et du coup, quand même, c'est assez ubuesque que, euh, qui ne se passe rien. Bon, c'est, d'une certaine manière, c'est la, la, la bonne logique d'action, et en même temps, les, les logiques d'enterrement, les logiques de segmentation de l'information, ça, ça. Les logiques de de distillation du doute permanent, etc. C'est des choses qu'on a, voilà, qui sont d'une certaine manière, c'est comme ça que fonctionne notre société, nos sociétés notamment parce qu'elles sont des sociétés très inégalitaires, très hiérarchiques, avec euh, des logiques de domination qui sont à l'œuvre, etc. Et euh, l'un des exemples les plus caractéristiques de ça, dont on a déjà parlé, bon, alors la dernière fois on a donné l'exemple de l'industrie du tabac que tout le monde connaît, mais peut-être que là on peut donner euh, l'exemple, euh, qui est un exemple d'une actualité, encore une fois, très, euh, très, très, très contemporaine, puisque euh, c'est les mêmes problématiques, par exemple. Avec le chlordécone. Euh, et là, en l'occurrence, c'est euh, quasiment une expérience d'empoisonnement de d'une population tout entière, en fait. Euh, dans un lieu où euh, les ressources médicales sont quand même pas du tout celles qu'elles pourraient être, encore une, dans la même logique si on s'en donnait les moyens. Alors le chlordécone, c'est ce pesticide qui a été utilisé en, en Guadeloupe et Martinique sur les bananiers qui a été interdit dans les années 80 aux États-Unis, enfin et dans un certain nombre de pays, et la France a continué à l'utiliser massivement, ce qui fait qu'il y a vraiment un très très gros problème de, notamment de cancer de la prostate, mais pas seulement, d'autres types de cancers. Et puis il y a une pollution au chlordécone qui est massive, il y a le, le, le bouquin que je n'ai pas encore lu, mais je me propose de lire. Sur... Mais, mais c'est… Ah oui, il, il a été… Bah oui, on comprend, il y était. Mais c'est… Euh... En fait, le chlordécone, c'est aussi… Euh ce qu'on voit avec le ce qui s'est passé pour ce qui se passe pour le glyphosate ce qui se passe pour les perturbateurs endocriniens et pour avoir maintenant 30 ans d'expérience de l'institution scientifique derrière moi ce qui m'apparaît et dont j'ai parlé dans dans un bouquin que j'ai appelé la science asservie c'est que malheureusement il y a beaucoup plus de scientifiques qui sont euh, je dirais du mauvais côté du manche, c'est-à-dire que euh, dès lors qu'on commence à, à mettre en évidence euh, qu'il y a un problème avec une substance, moi je l'ai vu, euh, enfin je l'ai beaucoup vu avec Henri Pesra, euh, Henri était mon compagnon et euh, l'un comme l'autre on s'est mis à travailler sur ces sujets dont personne ne voulait qu'on parle. Et en fait, euh, on était continuellement considérés par nos collègues comme des chercheurs engagés, donc pas rigoureux. Donc, ce n'était pas de la vraie science, etc. C'est-à-dire que non seulement, euh, je dirais, ceux d'en face ont pignon sur rue et euh, même s'ils font des recherches qui sont malhonnêtes, parce que euh, je peux dire que la, la, la rigueur scientifique, elle est plutôt de notre côté que du leur la position dominante dans l'institution leur permettait de nous disqualifier complètement. Et je pense à une, une anecdote qui m'avait totalement révoltée. On était avec Henri dans un, un congrès de pneumologie à la demande des pneumologues du Maghreb à Tunis. Et il y a une table ronde sur… Euh, les, les problèmes de pneumocognose associés à la silice et à l'amiante. Et là, il y avait deux profs qui, euh, deux profs de médecine, Bignon et Brochard, qui ont été dans le comité permanent amiante qui était une instance payée par, enfin, construite par l'industrie, totalement payée par l'industrie, pour faire de la désinformation, comme ce qui est raconté dans le, dans le film Les Sentinelles. Et donc, ces deux profs étaient là, euh, pavanaient euh, à la tribune euh, et racontaient des salades. Et à un moment donné, Henri, il n'en pouvait plus, il, il, il a explosé en disant « Mais enfin, tout ce que vous racontez, euh, c'est faux. » C'est faux parce que... » qu'il leur explique d'un point de vue de physico-chimiste travaillant avec des biologistes. Donc, il était lui sur une démarche pluridisciplinaire il avait effectivement une excellente connaissance des mécanismes d'atteinte. Et les autres, Donc, il fait sa démonstration comme il peut en n'ayant pas les moyens, puisqu'il était dans la salle et qu'il intervenait comme n'importe quel intervenant dans la salle qui n'a pas, pas le pouvoir. Quoi. Et les deux autres, il y en a un qui lui a dit, écoutez, Pesera, ça suffit, on sait que vous êtes… Euh, du côté des ouvriers, euh, maintenant euh, arrêté. Voilà. Et c'est ça le type de rapport qu'on peut avoir, euh, qu'il a pu avoir très très souvent, euh, et ce n'est pas le seul, je pense à d'autres scientifiques qui sont euh, du côté de la physique nucléaire, des physiciens nucléaires qui étaient extrêmement compétents et qui ont été en but à la même disqualification. Et tout récemment, à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, une collègue sociologue qui travaillait sur les conséquences de Fukushima, en lien avec tout un ensemble d'équipes euh, parisiennes, euh, ce qu'elle produisait comme euh, publication ne plaisait pas à ses chefs. Donc il y a eu des conflits autour des publications, et à un moment donné procédure de licenciement pour insubordination. Donc, la recherche est complètement quand même dans cette euh, dynamique-là. Et si vous avez l'occasion de lire euh, le, le bouquin de Stéphane Aurel et Stéphane Foucard, euh, « les, les gardiens de la raison euh, », vous verrez que malheureusement, euh, il y a beaucoup de travail à faire pour, pour faire évoluer cette situation. Peut-être, parce que en, en écoutant, je me disais, justement, la gardiens de la raison, bon, c'est vraiment cette idée d'une raison complètement abstraite et déshistoricisée, euh, euh, extraite de ses conditions sociales, de, de formation et d'effectuation. De, euh, en écoutant, je, je me disais qu'on a besoin d'une théorie critique de l'expertise, puisque tu as le travail, tu as Alexis Cuquier est dans ce domaine-là, ce, ce, domaine qui est, c'est cette tradition philosophique liée à l'école de Francfort, qui montre que, toute opération de connaissance est liée à des intérêts, et il y a un intérêt pour l'émancipation. Donc, euh, et mais évidemment, il y a l'intérêt qui consiste à, à faire usage de ce que Horkheimer appelait la théorie traditionnelle c'est ça le gardien de la raison en fait. une sorte de raison qui serait avec un grand R majuscule et qui planerait comme ça au dessus des eaux et des brouillards toxiques quoi. Et, et justement je, je, je, je, je cite ça à dessein puisque je repense au livre d'Alexis Zimmer qu'on qu qu évoquait très rapidement après ta, ta conférence à la fac de médecine je, euh, jeudi c'est que en un sens tu disais tout à l'heure euh, on sait bien qu'un cancérogène est cancérogène et le problème c'est qu'en même temps, ceux qui sont du mauvais côté du Manche, ils attendent qu'on dise ça. puisque euh, Ce qui était très bien montré dans le livre d'Alexis, c'est qu'au euh, moment de ce, de, de ce brouillard toxique qui envahit le, le nord de, de, de, de l'Europe, enfin, la voilà, frontière de la Belgique, Belgique, dans la vallée de la Meuse, en décembre 1930, tout un tas d'experts vont permettre de conclure qu'il ne s'agit pas de pollution industrielle. Ils vont, prendre et ils vont reconnaître substance par substance qu'il y a eu de l'oxyde de carbone, de l'acide chlorhydrique, de l'oxyde d'azote, etc. Pas de bol, c'était l'hiver, euh, Bon, c'est la météo est mauvaise, les sanguilles avaient mangé des cochonneries, etc. Donc, du coup, les gens, ils ont mal respiré. Après, donc, il y a tout un tas de bétail qui est mort, il y a eu plein d'affections respiratoires. Mais c'est une manière de diluer les causes, euh, substance par substance, avec cet argument qui, depuis, a été repris 20, 25 000 fois. Euh, la dose fait le poison, et ce que tu racontais là avec Henri Pesdraff, c'est qu'effectivement, une fois qu'on est là-dedans, soit on a en plus les bonnes manières de présenter, euh, soit on va avoir beaucoup beaucoup de mal à, à exposer que le vrai enjeu, c'est de casser ce type de récit, qui fait qu'il y a euh, une sorte de, euh, de combinaison entre une épistémologie, épistémologie euh, biologico-médicale qui cherche un seul agent causal, et, une fois, et là, pour le coup, expliquer, c'est excuser, parce qu'une fois que tu as ça, tu peux, ça permet de ne pas chercher les responsabilités humaines tout autour. Donc, ça se, ça se, combine, ça se combine très bien. Euh, et et, et la, la, la vraie question, c'est d'arriver à montrer qu'il faut analyser ces substances euh, euh, en liaison avec les milieux dans lesquels elles agissent, quoi. D'où l'importance, effectivement, justement, de la pluridisciplinarité. Et c'est là-dessus que c'est c'est compliqué. Euh, voilà. Je, alors, j'en profite quand même pour dire que, que je suis quand même content de ça que dans la nouvelle édition d'un manuel de sciences humaines et sociales en euh, en, en santé, euh, on a il y a un il y a un texte directement là, qui, qui reprovient sur une question sur, sur la question de notamment des scientifiques qui ont euh, été chez Total pour pour pour, pour faire avancer le région. pour faire avancer le bien pas des ouvriers bon. <rire> en tout cas voilà donc en tout cas c'est une question qui est et sur la et sur la production de l'ignorance enfin en tout cas c'est des thèmes qui commencent aussi à être à avoir aussi de de, de, de, de plus en plus de relais et c'est et c'est tant mieux ouais de sciences humaines et sociales qu'on peut. Je compte sur la polie exposition Je te Je réponds sur la polie exposition. Hein sur la polie -exposition, exposition, oui, oui, c'est vrai. Par rapport oui. à l'agent la, à la question de l'agent. Non, mais c'est c'est vrai que là aussi il euh, y a des, des des logiques dominantes qui ont vraiment la peau dure, quoi, même. Euh, euh, Lorsqu'il y a quand même, il y a maintenant une, une énorme production sur les processus de cancérogénèse qui viennent de la biologie, de la toxicologie, de la toxicochimie, euh, de la génétique, etc. Et en dépit de ces, de ces connaissances-là, quand on est du côté de l'expertise que tu évoques, à ce moment-là, ils reprennent euh, à leur compte cette espèce de vision euh, euh, dominante simpliste de l'agent causal et tu as raison quand tu dis il faut remettre les choses dans leur euh, dans leur contexte et, et c'est le travail qu'on fait à, à Giscope c'est-à-dire de faire en sorte que euh, l'histoire d'un patient ne puisse pas être résumée à un agent causal parce que effectivement il euh, n'y a pas d'histoire et Récemment, je discutais de ça avec Josette Rouder et Jean-Marie Birbès, qui sont deux ouvriers qui, avec lesquels je travaille depuis très très longtemps et on avait été sollicité pour une expertise entre guillemets par l'Anses par un, il y a un groupe de travail sur les maladies professionnelles. Et on était sollicité pour dire si on était d'accord. Enfin, si, si on avait des données montrant qu'il fallait introduire les cancers du larynx, les cancers bronchopulmonaires, euh, colorectaux et les cancers des ovaires dans les tableaux amiantes, dans les tableaux de maladies professionnelles. Donc, de donner une présomption d'imputabilité. Et en fait, ils m'ont dit tous les deux, mais ils ont dit, mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'ils reconnaissent tous ces gens-là, les experts, que nous les ouvriers on a été exposés non seulement à l'amiante mais à plein d'autres choses. Alors il, dans le cas de d'eternite, il y avait du chrome, il y avait du nickel, il y avait euh, du benzène, il y avait des huiles, il y avait donc c'était l'amiante plus et à Misol c'est pareil, il y avait également d'autres types de, de cancérogènes. Et pour eux euh, ouvriers ayant une véritable connaissance quand même de tout ça parce que ça fait des années ça fait des décennies qu'ils baignent là-dedans, donc ils ont acquis, ils se sont appropriés énormément de connaissances, ils étaient indignés d'avoir, une fois de plus, à répondre par rapport à un seul polluant, en disant « c'est absurde parce qu'une fois de plus, on va être dans quelque chose qui n'est pas cohérent avec notre réalité ». Et moi, ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que bon ben, ça c'est la démarche habituelle de Giscope, mais… Que ce soit eux qui, qui le reprennent, euh, je me suis dit, euh, effectivement, mais quand on a été interviewé par les gens de l'ANSES, euh, on avait pourtant mis ça noir sur blanc dans un texte qu'on leur a envoyé avant, etc., qu'ils n'avaient pas lu, donc, bon voilà, euh, ils ne nous ont questionné que sur des ouvriers exposés à l'amiante qui pouvaient avoir présenté ces cancers-là. Et à la sortie, effectivement, on n'était pas contents. D'ailleurs, le compte rendu n'est pas fini parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec le groupe de travail de l'ANSES. On ne veut pas qu'il nous fasse dire ce qu'on n'a pas dit, quoi. C'est de, de, de, de mmh. le de mise en marché. C'est vraiment cette idée des experts que ben, la météo était mauvaise, donc il y avait des substances, mais, en quelque sorte, c'est parce qu'il euh, y avait des nuages, C'est littéralement une naturalisation c de ça. la réalité industrielle qui s'est mise en place au cours de plusieurs décennies et qui suppose toute l'extraction du charbon depuis le e siècle, pour dire que ce n'est pas la faute de l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, on... on on est en train de, penser, de repenser quand même cette idée de santé globale, de santé environnementale, etc., montrer que finalement, dans l'histoire des travailleurs eux-mêmes, cette, euh, cette coupure entre société et nature, euh, euh, ouais, expliqué, pour, largement remise en cause aujourd'hui avec l'escolat, avec d'autres, etc., dans, dans, dans la manière de repenser les rapports entre humains et non-humains, justement, dans l'histoire des, des, des, des, des travailleurs eux-mêmes, il y avait une façon de subvertir cette... cette euh, cette opposition, puisqu'on en parlait à propos du grisou, la façon dont, justement, c'était le plumage des, des oisillons quand ils frémissaient qui avertissait de, euh, de, du, du coup de grisou. Donc là, le rapport entre humain et non-humain il est fait de, de sortir de l'opposition société nature, euh, qui après sert à couvrir ça, en disant, bon, en fait, c'était la faute de la nature, pas de l'industrie. Euh, elle, elle a aussi une histoire. Ouais. Euh, C'est déjà... Le, qui le aussi cette bon il oui. marche ouais il est capricieux euh, c'est pas très très grave euh, je vous propose si vous n'avez pas d'autres envies euh, de si ouais. je vais en... en donner un qui marche et juste la question mise sur le marché de leurs propres produits. Euh, <rire> répond, donc, le bouquin s'appelle Toxic Légo, répond assez bien à cette question. Pardon. Juste un petit mot de la part d'un modeste médecin du travail qui travaille ici à, en France depuis 8 ans. et Je vais faire un, une félicitation de ma part à tous ces intellectuels qui dérangent, qui se basent sur des argumentaires solides mais qui sortent un peu du, trou, un peu du troupeau. Ici, on a un bel exemple d'une femme qui est courageuse, qui se fait insulter d'une certaine façon comme une chercheuse qui est prise à partie par les ouvriers. Je voudrais aussi dire un mot sur un confrère qui est mis en cause, qui s'appelle Dominique Huez, qui est mis en cause auprès de, du Conseil de l'Ordre, parce que maintenant, il faut dire que les employeurs ont trouvé la voie royale pour nous critiquer. parce que c'est beaucoup moins cher, c'est gratuit. Aller au prud'homme, au pénal ou au contentieux, de toute façon, ça, ça coûte cher, il faut payer des avocats. Les, les conseil de droit c'est gratuit. Ça nous met dans un état de détresse d'abord, après de nos confrères, de nos, de nos employeurs aussi, pas mal. Et ça peut aussi devenir... Uh, il manque de sources de revenus quand même pour la perte de l'emploi. Je, je voudrais aussi faire un hommage aujourd'hui à, à une personne qui vient de disparaître, qui qui me parle beaucoup de, de ce type d'intellectuels engagés. C'est euh, le professeur Catherine Dippel de l'Université de d'Ottawa qui était toujours combattante pour la santé des travailleuses, surtout pour les, les femmes travailleuses. Elle venait du monde du droit et elle a consacré sa vie à, à, sa, à, sa, à cette lutte là. Elle a, elle a créé la chaire dans, dans la faculté des droits d'Ottawa, de, la chaire euh, les droits consacrés à la santé et sécurité des travailleurs. Je voudrais rebondir aussi sur une, une idée que tu avais posée très bien, parce que c'est un, euh, un collectif euh, qui a été toujours très mar marginalisé, une population qui s'appelle les personnes d'entretien. Ça a été toujours les sous-prolétariats. Depuis, il ne faut pas être dupe. On a toujours considéré comme des personnes des personnes comme sous-prolétariats, pas syndicalis, syndicalisées et tout ça comme fils d'une femme de ménage, je peux te dire que la première chose que je fais quand je visite une entreprise, c'est de voir les locaux qui sont attitrés pour la personne qui fait l'entretien. Parce que dans la plupart des cas de ces entreprises que je visite, que, comme la mode maintenant, c'est externaliser tous ces types de services, l'employeur se dégage de responsabilité. soit il ne sait pas. Et il y a des employeurs qui ne savent pas même où se trouve le local à titrer pour la personne qui fait les nettoyages. Ça, c'est phénoménal. Ou, comme il m'a dit l'autre jour, un employeur, ah, ça, c'est une question qui soulève des syndics. C'est les syndics qui s'en occupent, hein. c'est pas nous. Hein. Pourtant, la personne travaille tant tes loco, tant de loco, avec des produits dangereux. Hein. Il faut dire ça. Ils sont même pas la liste de produits qui c'est pas Ça ne les concerne pas. C'est comme ça. Je peux vous raconter l'anecdote d'une clinique dont je ne dirai pas les noms. De ne pas avoir de sang nuit, où on utilise des isotopes radioactifs. Et la seule personne qui n'avait pas des osimètres, c'était le personnel d'entretien, la femme qui, ent qui entrait dans les, dans le, pour faire le nettoyage dans ces salles où il y a des isotopes. Il ne faut pas oublier que les isotopes, ce n'est pas comme les salles de, de rayons X. Quand on entre dans une salle de rayon X, si la machine n'est pas en état, il n'y a, a aucun risque. S'il n'y a pas de déclenchement, s'il n'y a pas de tir de rayons X, quand il y a des isotopes, la source est toujours en activité. Ça veut dire que c'est un peu la même histoire que les personnes qui sont à côté d'une tête nucléaire, d'un missile nucléaire. Ça, c'est comme anecdote. Alors, je te félicite. On se dit que c'était le mot de la fin Oui. C'était un beau mot de la fin, par ailleurs. Donc. Euh... OK bah parfait bah, merci Annie euh, merci à tout le monde